Bonjour dans cette vidéo high-tech sur le, la technique. Donc euh, la série Kiff la technique, c'est pour vous montrer en fait l'utilisation possible d'une un, carte, c'est une plaquette, hein, c'est plaquette mémoire. Je pense que vous vu Terminator, ils il, il avaient récupérer une plaquette qui était dans le coude. Euh, parce qu'en fait, le, ça arrivera plus tard, mais la, la mémoire va être tout le moment est centralisée au même endroit, comme si tout était dans le cerveau, mais en fait, vous verrez, d'ici quelques années, on aura des, on aura des mémoires dispatchées euh, euh, dans les coudes, dans les, bon, par exemple dans le poignet, ou pour améliorer les mouvements euh, dans le de tennis ou des choses comme ça. Donc là, c'est ce qu'on regarde, 4K, 4GB, B majuscule, hein, je vous expliquais dans notre vidéo. Et là, même chose, c'est la vitesse. À quelle vitesse on peut enregistrer dessus? C'est surtout plus lent en lecture qu'en, qu'en, qu écriture. Donc, des fois, il fait vous voyez, 80 MB majuscules par seconde. Vitesse de transfert. On sait pas si en écriture ou en lecture. Alors, regardez que ce soit, le chiffre soit le plus haut possible en lecture, si vous voulez faire du HD ou du full HD, du, du 4K, que, le, comme quoi, euh, il faut waterproof. Étanche à l'eau, shot-proof, étanche au choc. Ben, la une talonnette, hein. euh, joli. Quand on voit l'impact que, que font les talons ou les talonnettes euh, dans le dos, là, c est, c est... Eh ben elle tient, elle tient. Euh, magnet-proof, voilà, ça résiste dans le portique à l'aéroport. Donc cette, cette, cette, cette plaquette mémoire, euh, carte quoi. Cette carte mémoire est intéressante pour mettre vos dossiers privés, assurance avant de partir en voyage. Faites-en une copie euh, quelque part ou ou c'est safe quoi. Ouais, ça bouge beaucoup. J'ai encore pas de. Je cherche sur une perche que je pourrais creuser. Donc j'ai regardé. Je serai équipé. Je m'équipe. Je commence la vidéo. Je m'équipe en, en matériel. Donc pour le moment, voilà. Regardez, c'est le début. Donc euh, ça bouge. m'excuse m'excuse. Hein. à la prochaine. Merci d'être là. Et puis à bientôt.